On est pas bien là Bah ben non on n'est pas bien ici. Bah ben pourquoi on n'est pas bien Bah ben parce qu'il fait froid, euh, c'est miteux, c'est un endroit bizarre, moi je dors pas ici ce soir hein. Bah ben, tu veux qu'on aille où Bah ben, je sais pas, renseigne-toi mais moi je dors pas ici hein. Ben, on va au gîte urbain alors C'est quoi ça le gîte urbain Bah ben, c'est un gîte au ou... aux 28 euros de Nantes. C'est super beau là-bas. Ou ça sur la guerche Bah ben, oui sur la guerre. Ah bah ben, vas-y, on y va si tu connais. Ben, bon alors Légiture, si tu vas bien, moi je vais bien.